De foot après la Coupe du Monde, le, le, le, la plus grande chose c'est d'être champion et c'est magnifique. Ah